Donc, deuxième partie de la vidéo sur le, le mécanisme de faillite des banques dans le contexte de, de la crise du Covid. Euh, la, la première vidéo, la première partie euh, s'étant arrêtée au bout d'une trentaine de minutes puisque mon téléphone est paramétré comme ça euh, et que j'imagine toujours que je pourrais faire tenir mes vidéos dans ce format-là. Ce n'est pas le cas, tant pis. Donc, celle-ci aura, aura deux parties. C'est déjà, déjà arrivé avec d'autres. Alors, la, la, conclusion, euh, la conclusion de ce qui ressort dans la première partie, ben, c'est que, oui, euh, la crise du Covid, c'est principalement, du point de vue économique et financier, c'est une grosse crise économique euh, qui est déjà en cours, hein, et qui va ne faire que croître en dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, on va se trouver en 2020 avec une récession que certains envisagent. Euh, à deux chiffres, ce qui est tout à fait possible. Euh, on va se trouver bien sûr avec euh, une explosion des, des, déficits, euh, des déficits publics euh, et puis on va se trouver aussi avec une explosion des faillites d'entreprise et malheureusement une explosion du chômage et une explosion de l'appauvrissement des ménages français. Alors je ne suis pas en train de dépeindre un tableau euh, apocalyptique avec des gens en noir, mais il faut bien être lucide. Il faut bien comprendre que c'est cela qui va se passer et que rien au monde ne pourra l'empêcher. Donc nous allons, devoir, nous allons devoir faire avec ça. Alors la conséquence bancaire de cela, c'est que les faillites d'entreprise, ça veut dire des prêts, des, des encours de prêts qui ne seront plus payés aux banques, donc des pertes sèches pour les banques, les, les insolvabilités des ménages par rapport à leurs engagements en matière de, de prêts immobiliers par exemple, eh bien ça veut dire aussi des prêts qui ne seront plus payés aux banques, donc des pertes pour les banques. Cette accumulation de pertes, eh bien, vous, avez vu ce, vous avez vu les chiffres dans la première vidéo, peut fort bien, euh, compte tenu de, de l'ampleur à laquelle il faut s'attendre, peut fort bien déboucher à faire basculer nos grandes banques françaises et d'autres grandes banques européennes, et même bien d'autres, hein, parce qu'en France, on n'est pas les pires du point de vue bancaire, loin de là, peut faire basculer euh, ces banques dans le rouge, et à un point tel que, euh, on, sera, on sera en faillite. Elles seront en faillite en faire l'importance des leviers sur lesquels elles fonctionnent depuis, depuis des années. Alors, euh, oui, donc le, le risque de faillite des, des banques est là. Ce qui pose bien sûr la question, ou ce qui ne fait que raviver la question dont j'ai déjà parlé, notamment dans, dans la vidéo qui s'appelait Sauver votre argent ben, ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir de cela euh, eh bien, je, je vous renvoie à cette vidéo sauver votre argent et je vous remets sous, sous la présente vidéo le, le PDF qui était consacré aux mesures à prendre pour sauver son argent que j'ai dû appeler sauver notre épargne de la faillite des banques et des, des compagnies d'assurance en tout cas ce PDF vous allez le, le trouver en, en deuxième position euh, des, des liens que je mets, que je mets sous, la, sous la vidéo donc je vous incite vivement à le, à le, à le, à le lire et surtout à y réfléchir Donc, pour terminer la vidéo, il euh, y a un dernier point qui mérite euh, d'être abordé, euh, c'est les conséquences de la faillite des banques. Autrement dit, ce dernier point, c'est quelque part le plus, plus important. La vidéo est consacrée aux aspects techniques, comment ça va survenir, euh, mais le point, de, quel va être la, le point de savoir quelles vont être les conséquences est important. Alors, il y a deux façons d'appréhender ces conséquences. Il y a euh, la façon sur laquelle je préfère me baser, qui est de regarder ce qui est mis en œuvre progressivement depuis 2016. En 2016 donc, il y a eu la fameuse loi du baillein. Je, je vais parler 150 fois. Donc la loi du In, il faut rappeler surtout qu'elle est sa genèse. La genèse du In, c'est 2008, quand lors de la, de la, la, la crise générale de 2008, euh, les banques euh, faisant faillite les unes après les autres. Il a fallu l'intervention massive de l'État pour les empêcher de faire faillite, dit pour les renflouer. Ça a coûté des centaines de milliards. Et les centaines de milliards, bien sûr, ça, ça s'est réalisé sous la forme de, de, nouveaux, de nouveaux emprunts d'État, de nouvelles dettes pour l'État, et donc d'une augmentation de la fiscalité pour les particuliers, puisque c'est bien nous qui payons les dettes de l'État. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas d'autre solution à cela, l'État étant simplement une, une réalité juridique, mais euh, derrière l'État, enfin, ou plutôt en-dessous de l'État, c'est tout simplement la richesse qui est créée par les, par les gens du pays qui permet à l'État d'être financé. Alors, si le bailing a été créé, ben, c'est pour éviter ça. Donc, on, on, on le dit clairement dans les... Euh, les textes préalables qui amènent au bail-in, les textes législatifs de l'Union européenne, etc., disent clairement que le bail-in, c'est pour faire arrêter de payer les États et à la place faire payer les déposants des banques. On ne peut pas être plus clair. Euh, le bail-in n'exclut pas d'ailleurs que l'État finalement finisse par payer. Parce que les dépôts en banque ne sont pas suffisants pour couvrir... Euh, bah, pour, couvrir les, pour couvrir les pertes, et donc pour empêcher la, la faillite de se matérialiser, euh, pour, donc, euh, pour empêcher le dépôt de bilan de la banque, tout simplement. Et à ce moment-là, l'État interviendra. Bon. Donc on voit bien finalement que l'État ne renonce pas totalement à intervenir si l'intérêt général l'exigeait. Alors évidemment, vous aimez bien l'intérêt des banquiers, oui, bien sûr, l'intérêt des banquiers, il n'y a pas de doute. Euh, ils sont eux en première ligne, et, et si on sauve les banques, c'est leur pot qu'on sauve en premier, on est d'accord. Cela dit, quoi qu'on pense des banquiers, on ne peut pas se passer, on ne peut pas laisser tomber les banques parce que là, c'est l'effondrement général et tous ceux qui annoncent qu'il faudrait pendre les banquiers, laisser tomber les banques, etc., etc., ça fait certainement plaisir, mais ça serait la pire des catastrophes possibles et donc la pendaison des banquiers ne serait pas une consolation à la mesure des souffrances que la situation entraînerait. Donc, si l'État envisage d'intervenir, en quelque sorte, il veut bien intervenir, mais que ça lui coûte au moins cher possible. Ce qui est d'ailleurs assez astucieux, parce que euh, s'il si faut intervenir en dernier ressort, en dernier ressort pour, sauver, euh, pour sauver des banques euh, qui ont commencé par donc, rincer leurs actionnaires, vous avez bien compris que quand une entreprise fait faillite, euh, les, entre... les premiers à morfler sont les actionnaires et puis ensuite, leurs obligataires, c'est-à-dire ceux qui ont prêté l'argent à la banque sur des prêts moyen-long terme, et puis au final, les déposants. Euh, ben, si, après avoir pris l'argent de tous ces gens-là, euh, il y a encore besoin d'aider la banque, on peut penser qu'il aura quand même pas besoin de fortune aussi gigantesque que ce qu'il aurait fallu de la part de l'État s'il avait été, lui, le premier intervenant pour sauver la banque. Donc ça permettra à l'État de mettre la main sur la banque, avec des moyens financiers relativement limités, ce qui est intelligent du point de vue euh, gestion budgétaire, et puis ça lui permettait de moyens sur la banque, ça veut dire qu'il va reprendre le pouvoir financier, et on peut espérer que cette fois il ne le rendra pas aux banques, compte tenu de la façon dont ça se passe depuis maintenant, euh, depuis longtemps, depuis euh, probablement, euh, enfin je n'ai pas de date précise en tête, mais avant, déjà dès, dès avant 2000. Donc à mon humble avis, si, au final, les banques devaient intervenir pour nationaliser les banques, ce ne serait pas pour sauver euh, l'argent des déposants. Ce serait pour pour limiter le plus possible la dépense de l'État et s'emparer des banques à bon compte. Donc, dans ce schéma-là, les déposants subiraient le buy-in. Alors, maintenant, ça c'est une analyse. C'est-à-dire que je prends les choses telles qu'elles sont, je, je regarde ce qui est en cours depuis euh, bientôt, bientôt 5 ans, euh, et... Maintenant qu'on arrive peut-être au seuil du moment où ce qu'on a préparé, ce qui a été préparé depuis 2016, va devoir être appliqué, je ne vois pas pourquoi euh, subitement les États changeraient leur fusil d'épaule. Voilà. Alors il y a ceux qui euh, n'ont du mal à, à regarder cette, ce que moi je considère comme une réalité en face et qui sortent. Oui, bon, de toute façon, euh, on ne peut pas laisser couler les banques parce que too big to fail, ça serait la catastrophe, ce que je viens de vous expliquer, qui est parfaitement vrai. Enfin, de vous expliquer ou de vous rappeler, parce que vous le savez, euh, et qui est parfaitement vrai. Donc de toute façon, l'État nationalisera les banques. Ben bah, oui, euh, probablement l'État nationalisera les banques si on en arrive là. Mais très probablement, vous, en tant que déposant, vous aurez perdu vos sous. Et euh, ceux qui sont. Euh, plus haut que vous dans la tringue, enfin, plus bas que vous dans la geringue, à savoir les obligataires et les actionnaires aussi. Ils seront probablement fixés dans, dans les mois qui viennent si les choses se passent mal. Et il est à craindre qu'il y a une forte probabilité que ça se passe mal. Comme d'habitude, je ne fais pas de prévision, je ne fais que des scénarios avec des probabilités. Euh, en tout cas, au niveau des éléments dont moi je dispose et que je vous ai exposé pour analyser euh, ce que peut être de la suite, euh, le, un scénario défavorable est quand même beaucoup plus crédible qu'un scénario qui serait beaucoup moins défavorable. Quoi qu'il en soit, nous serons rapidement fixés, enfin nous serons rapidement fixés, nous serons, nous serons fixés certainement, on trouvera que c'est trop tôt, vu que ça sera les, la réalité déplaisante qui nous mettra en face de ça. Et si vous avez envie d'approfondir ce sujet qui, qui mérite de l'être, je, je comprendrai très bien que, que vous souhaitiez l'approfondir, nous pouvons discuter ensemble dans le cadre des, des coachings téléphoniques que vous connaissez et dont les conditions sont en dessous, rappelez en dessous de la vidéo, c'est le, le premier lien. Euh, la première étape que je vous conseille c'est déjà de, euh, de, de prendre le, le PDF puisque, puisque je l'offre et que déjà vous avez beaucoup d'informations, cela dit je suis à vos dispositions si, si vous voulez aller plus loin. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bien surtout, n'oubliez pas de lever le pouce. Euh, également, partagez-la, puisque si ça vaut le coup de lever le pouce, ça vaut le coup de la partager, commentez-la. Euh, vous savez que j'attends toujours avec euh, intérêt euh, les, les, les commentaires, euh, surtout que je remarque depuis quelques vidéos qu'il y a de plus en plus de commentaires que vous faites entre vous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une très grande satisfaction. Ça, ça indique que la chaîne euh, existe et qu'elle atteint euh, son objectif, enfin un de ses deux objectifs les plus importants. Portez-vous bien, attention au coronavirus, et je vous dis à très bientôt.